Eh bien écoutez, moi ça a été une grande grande surprise, je ne m'y attendais absolument pas. Et évidemment une très très grande fierté d'appartenir à, ce, à ces dix premiers euh, sur CIM Immobilier France. Tout d'abord c'est de me lever tous les matins et d'être heureuse d'aller travailler et d'ouvrir mon agence et de concrétiser des projets de vie. Depuis 18 ans que l'agence existe sur le secteur de Montargis, j'ai privilégié la qualité à la quantité, ainsi que la proximité avec mes clients. De pouvoir amener à bien ma mission avec mes clients, de la visite à la signature du compromis de vente et de l'acte authentique, et de concrétiser encore une fois des projets de vie. Eh bien, suivre les méthodes du réseau et de se former au, au quotidien.